La par Olivier Charvet. Bonjour Pascal. Bonjour Olivier. Alors c'est une émission un peu particulière de Radio Val et pas que d'ailleurs, puisqu'on est en partenariat avec le Festival Européen Latin Grec. Mmh. Et aujourd'hui on est à l'Odéon de Fourvière, dans une émission un peu délocalisée des studios. Et j'ai la grande chance de rencontrer quelqu'un que j'estime beaucoup, qui s'appelle Pascal Charvet qui est inspecteur général de l'éducation nationale, je pense. Oui, enfin, honoraire. Honoraire, qui veut dire Que je peux m'exprimer librement. C'est formidable, tout ça tombe bien, c'est un peu <rire> la thématique de l'émission. Donc, euh, en fait, je t'ai rencontré, toi, il y a quelques années, quand je m'occupais du plan national de formation pour la communication, les vidéos. Et euh, j'ai écouté quelques-unes de tes allocutions que tu faisais au... auprès des, on va dire, des inspecteurs, des formateurs. Et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait quelque chose d'extrêmement intelligent, d'extrêmement humain. Et, enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vital aujourd'hui, euh, de transmettre l'humanité et de comprendre surtout le sens culturel. Et j'ai perçu en toi, alors c'est des choses un peu particulières, qui se dégagent, c'est ce côté artistique en fait. Ça m'a tout de suite plu, en fait tu parlais de la vie, en fait. tu parlais du théâtre, tu parlais des choses essentielles. Et on va un peu revenir sur, euh, sur ça, on peut commencer sur notre rencontre, comme on peut commencer sur ta vie, du genre comment quand s'est enfin, passé quand tu étais petit pour arriver à aimer le latin ou le grec As des ouvertures bon, qui sont multiples. Je peux déjà dire une chose sur notre rencontre, parce qu'elle me paraît importante. Hein. Écoute, euh, ça pas, enfin, je, je suis connu pour être franc et dire les choses de manière abrupte. Donc, euh, Tu verras que là-dessus, j'essaye d'être le, euh, le plus clair possible. J'ai vraiment beaucoup apprécié la manière dont tu travaillais parce que euh, quand je t'ai connu, j'ai vu ce que tu faisais, c'est-à-dire, à, à l'époque c'était le char mycénien, ça a été la balise, ça a été beaucoup d'autres choses, mais cette archéologie, si tu veux, mmh. des objets anciens, c'est une des meilleures voies pour l'anthropologie. C'est-à-dire celui qui ne passe pas par cela, passe à côté de quantité de choses. J'en prends un simple exemple, je travaille sur des graffitis en ce moment de pays et je me rends compte, grâce aux analyses enfin d'Italiens assez astucieux, qu'on passe à côté de quantité de choses si on ne refait pas le chemin soi-même. Et là, pour les objets, c'est tout aussi important que la traduction dont on parlera ensuite, mais c'est fondamental. Et le fait que tu aies eu cette approche, c'est-à-dire cette approche qui n'est pas simplement conclure, qui demande un immense savoir, qui permet de réellement, non pas de se mettre à la place, parce qu'on ne se mettra jamais tout à fait à la place, mais au moins de comprendre par les problèmes qui sont posés, les solutions adoptées à l'époque et retrouvées aujourd'hui, c'est la seule façon de parler des gens de manière assez fine et solidaire. Alors, ça ne veut pas dire que l'histoire ne sert à rien, loin de là, hein, mais si on ne passe pas pour l'anthropologue, et les anthropologues le savent bien, c'est les enquêtes, les vice le dit bien, c'est ces enquêtes de terrain, mais là, dans le passé, on refait effectivement le chemin, éclairé par aujourd'hui, bien sûr, puisque c'est ce que tu fais avec des élèves, on ne peut pas rêver euh, d'une approche qui, qui met à la portée de tous enfin, ce qu'a été la science antique ou, la, enfin, ou tout simplement euh, l'expérimentation antique. C'est vraiment, enfin j'allais dire, une voie royale pour la compréhension, évidemment, de ce qu'a pu être un, par exemple un peuple euh, à un moment donné, enfin c'est évident. Ça, c'était le premier point à notre rencontre, qui donc forcément, euh, si tu veux, vous a partagé quelque chose quand mmh, même, qui pour vrai. moi était très important. Euh, et donc ensuite, c'est vrai que le détour par le passé peut expliquer les choses. Pour ma part, euh, je pense au latin et au grec, puisque tu as ça qu'on euh, va en venir, hein. euh, c'est... J'ai eu une enfance assez difficile. Enfin, eux, dans une famille très heureuse, mais pour des raisons de santé de mon père, on m'a placé à un moment donné, et pour longtemps, ça a duré trois ans et demi. Enfin, dans une pension qui était effectivement loin, très loin, et j'étais jeune, j'ai je dit, j'avais à peine neuf ans, et donc ça a été assez violent. Violent parce que c'était un contexte très dur où j'ai dû. Alors, dans ces cas-là, on se soumet ou pas. J'avais une chance inouïe, c'est que j'étais développé physiquement. Enfin de manière, enfin, c'est horrible de le dire ainsi, mais de manière assez forte, enfin, j'étais costaud, quoi, pour le dire simplement. Donc, j'ai pu me défendre, me défendre dans des conditions, parce que je pas le seul, plusieurs, enfin, j'allais dire, c'est... Et donc, mais ça, ça durcit, me défendre aussi bien contre l'encadrement, qui était vraiment bestial, dans la plupart des cas, pas toujours, il y avait quelques personnes, quand même. Mais enfin, c'était très, très dur. Et donc, je m'en suis échappé, j'ai eu la chance ensuite, effectivement, de découvrir vraiment... Le latin et le grec à Montagne, avec dans une classe pilote où je suis arrivé en, en quatrième en, parce que comme j'étais jeune, j'ai plus suis. et là je me suis épanoui vraiment et j'ai commencé à aimer effectivement, à rêver à l'antiquité, enfin ça a été un, un moment fort et puis tout s'est bien passé jusque, jusque pendant mes études, je suis allé en prépa dans un grand lycée et où j'ai eu la chance de faire avec un ami du petit latin et du petit grec de manière Alors, extrêmement sérieuse. Qu'est-ce que c'est exactement pour tous ceux qui ne connaissent pas le petit latin le petit grec petit latin et petit grec, c'est traduire de manière presque euh, mécanique, mais on peut le faire de manière plus enjouée mm -hmm. et plus fine, de prendre un texte et de commencer à essayer de le traduire, en vérifiant après avec la traduction si on ne s'est pas trompé, ouais, mais on un... essaye de traduire tout un texte entier. C'est un jeu tout... intellectuel en fait C'est un, jeu... mm -hmm. un jeu intellectuel de formation oui. qui, était... qui était vraiment intéressant. Je le dis parce que jusque-là tout semblait clair. Et puis, c'était quand même des années particulières où je n'ai pas à me cacher sur mes engagements. Euh, j'étais part... enfin, dans... <rire> Quasiment tout le monde a intégré. Moi, je suis parti. Alors, j'ai gardé pas mal d'amitiés, mais non. Mais je suis parti. Euh, C'était l'époque de 68. Je n'étais pas enfin, hostile. J'étais assez... Enfin bon, euh, j'étais parti du service d'ordre qui empêchait à l'Odéon, euh, les jeunes filles du 16e euh, de bousiller la pièce des paravents de Genet. <rire> bon. Enfin, entre autres, c'était un engagement plus politique derrière et où il fallait se protéger des talons aiguilles avant tout parce qu'elles attaquaient pour, pour tout simplement empêcher la, la représentation que barreau avait faite à l'ODE, Enfin, c'est toutes ces années-là. Et évidemment, je suis au milieu de la cagne. Je suis donc parti. Parti pour l'amour, pour tout et aussi... bon. Et j'ai laissé tomber... Et à ce moment-là, dans une belle histoire d'amitié, parce que les amis ont compté dans ma vie, celui qui allait être cacique de manière assez fulgurante, puisqu'il était l'un des plus, enfin, probablement le plus jeune de l'histoire des caciques, il était tellement jeune qu'il n'avait à peine, même pas 17 ans en intégrant, mais il est venu tous les matins après une période d'un an où j'avais complètement abandonné, et où finalement je me demandais ce que j'allais faire de ma vie, et certainement pas du latin et du grec, et et il est venu tous les matins refaire du petit latin et du petit grec avec moi. Et il venait et il restait 2-3 heures. Cette amitié a été formidable parce qu'il m'a dit autrement tu vas tout perdre. Bon, ça, me ça me rappelle le sac des poids disparus. Sur Donc, les... il, y a, il y a quelque chose comme ça à cet ami, bon, Stéphane père qui est devenu un grand ambassadeur, mais peu importe, qui a été toujours un ami. Il a été là. Et ça c'est quand même assez fabuleux parce que je sais très bien qu'à ce moment-là j'aurais tout laissé tomber. Et ça a même continué ensuite parce que cette amitié, parce que bon, j'ai passé évidemment l'agrégation, mais j'allais dire comme si c'était une formalité assez rapidement, parce que je ne voulais pas le faire, mais je l'ai passé parce que j'avais, j'avais, je venais d'avoir un enfant, une petite fille, et donc euh, il fallait vivre. Mais je n'avais qu'une envie, c'était de faire du théâtre. Parce qu'à Louis-le-Grand, il y avait Chéreau qui avait sa troupe. Alors je l'ai reconnu je connu pas mal après, à travers son assistante qui était une grande amie, Claudia Pesaro Mais enfin, disons que sur le moment, j'avais envie de basculer. Mais je ne l'ai pas fait, je ne veux pas me targuer de choses que je n'ai pas du tout faites à l'époque. Et donc, je suis passé du côté de l'enseignement, parce qu'il fallait assurer, enfin j'allais dire, les choses. Voilà. Et, et paradoxalement, tout ça s'est fait dans un climat où, bon, où... où je faisais du latin et du grec a priori, mais où j'ai été vite sollicité autour de, de, de sujets de théâtre, de poésie, puisque j'avais eu cette rencontre avec Charles aussi, et que j'adorais. Et donc, tout ça, c'est... — C'est fait rapidement. J'ai enseigné pendant à peu près, disons, plus de 15 ans. — Auprès de quel niveau ?— euh, Ah ben quel niveau, c'était... Alors au départ, j'ai connu, parce que j'ai eu quand même cette expérience de départ, hein, que j'ai eu à la fois, euh, comment dire, à Paris... Enfin Paris, pas à Paris, à Orly... Euh, je l'avais demandé volontairement, hein. c'était des endroits difficiles, mm -hmm. bon, parce qu'à l'époque, il y avait quand même le choix, enfin aujourd'hui, ça, ça nous ramène tout ça, j'ai 75 ans, donc il est facile de voir, euh, à peu près, enfin presque. Et donc, c'était dans des endroits vraiment difficiles, qui ne me semblaient pas difficiles du tout, parce qu'il y avait toujours l'espoir de, de travail, de choses mm -hmm. à l'époque, évidemment, dans les années avant, enfin, avant 70, enfin j'étais... Euh, donc ça m'a toujours intéressé, d'amener quelqu'un d'un niveau à un niveau beaucoup plus important. Ça, ça a été, je dirais, ce qui m'a marqué. Donc ça, je l'ai fait avec beaucoup de bonheur. Je l'ai refait dans des conditions absolument. Enfin là, je peux le dire parce que ça a été une expérience. Mais du, enfin, je, tant pis, on peut le dire aujourd'hui. Oui. Je suis allé comme volontaire technique à la Réunion, mm -hmm. soutenu effectivement par un inspecteur, enfin, un, un ancien compagnon de la Libération qui était court. Soutenu, enfin, je veux dire, pour pour appliquer une méthode de biseur qui prenait en compte le créole, c'était la première fois dans ces années, je n'étais pas le seul à le faire, mais enfin, on m'avait demandé de prendre en compte le créole, je l'ai pris en compte, et évidemment, les élèves, alors, étaient absolument... Enfin, j'ai su. travaillé, enfin, à un moment donné, cette expérience s'est conduite à saint de la Réunion, dans les quartiers où les matins, les gosses descendaient, enfin, il y avait parfois des, des gosses qui tombaient de ces cars et ils sortaient évidemment des ville, et ces enfants étaient merveilleux. Et donc, il n'y avait aucune difficulté. Alors donc, euh, le problème, c'est que je pensais que ça allait être euh, quelque chose qui allait évidemment... Euh, euh, qu'on allait être content. Mais évidemment, Courtois était ravi, il est venu, il a réuni tous les inspecteurs de l'île. Mais c'était l'époque, moi, naïvement, j'étais... Je voyais simplement des élèves qui comprenaient. Mais c'était très simple, il suffisait de, de leur faire voir que dans le créole, quand on dit Don Ali par exemple, il y a la construction, enfin, je prends un exemple, il y en a une foule, que les mots qui sont d'ailleurs très poétiques pouvaient être compris comme des métaphores. Enfin, c'était pas très compliqué de le faire passer et de corriger chez eux, de leur montrer qu'il y avait deux langues, qu'ils pouvaient parler les deux, qu'ils pouvaient les parler bien toutes les deux. Et donc, ça donnait des résultats malheureusement excellents. Je dis malheureusement parce que, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y avait quasiment pas d'agrégés jeunes dans, sur l'île à l'époque, qu'on remonte aux années 70. Et donc, ce qui est vrai, c'est que ça a été un pur scandale quand on a fait venir les élèves, qu'ils ont travaillé pendant une heure, et, une heure et demie, les élèves de sixième, merveilleusement. Et on a dit, oui, c'est un trucage, parce que on a pris un agrégé. Enfin, et, et, et, et malgré tout, ce, que je, ce dont je me souviens, ça a changé à la réunion de Merci, mais à l'époque, il fallait, c'était l'expression, « fusiller le créole ». Donc bon, je ne m'avais pas prévenu, ça me paraissait tellement grotesque. Il s'agissait au contraire de leur faire comprendre comment on pouvait passer. Ça s'appelle l'intercompréhension -com linguistique. Il n'y a rien de bien, euh, j'allais dire, miraculeux là-dedans, mais c'était le minimum qu'on pouvait leur donner. Or, <rire> enfin bon, ça ne m'a pas empêché de continuer. Alors, je fais une parenthèse oui euh, pour tout le monde aussi. Euh, moi, j'ai commencé sur le principe où tu étais euh, inspecteur général. Mais ah oui, en pardon. fait, oui, oui, c'est parce qu'on est allé un chouïa vite, parce que toi, tu es linguiste. Euh, oui, oui. Et comment est-ce que tu définirais ça, avant qu'on revienne euh, justement à la trame historique de la vie Alors, là, là, je peux te répondre, parce que ça peut donner un sens, si tu veux, à notre... Euh à notre entretien aujourd'hui, parce que toute ma vie n'a été habitée que par une passion, et je le dis vraiment, c'est quand j'avais des élèves ou des étudiants, parce qu'après j'ai eu des étudiants, c'est de leur permettre d'arriver à une maîtrise syntaxique et, j'allais dire, lexicale de la phrase, c'est-à-dire d'arriver, je montais des, même des clubs d'écriture poétique, ce qui donnait, enfin, je veux dire, quand je dis d'écriture poétique, c'était comme les surréalistes, évidemment, et aussi. Enfin, et tout ça fonctionnait très bien parce que l'idée était toujours de leur donner et de, le, de les faire arriver à une forme d'expression, parce que c'est par les mots qu'on peut gagner, et c'est par les mots qu'on peut, ah, qu on peut faire on a... fonctionner l'ascenseur ah, mais... social. Ah, c'est pour ça que j'ai rencontré avec tellement de bonheur Pierre Judet et Hans Wiesman à certains moments de ma vie, qui aussi se battaient contre la prison linguistique dans laquelle mais on en fait. avoir de vocabulaire. 300, plus 400, ils vont, oui. mais, mais ça, je crois Tellement. que je veux dire, c'est presque une évidence de le dire, mm. constatée par tous les linguistes, tous les sociologues, c'est que l'absence de, de mots, oui. mais comme bien sûr la pratique est importante aussi. Mais si on ne peut pas mettre un mot dessus, il est terminé. Donc ça, c'est ce qui m'a habité tout le temps. Et alors pourquoi le latin et le grec C'est parce que c'est ce qui m'est apparu rapidement. Par le latin et le grec, on arrivait à faire comprendre les valeurs d'usage de la langue bien plus facilement. Je reviendrai tout à l'heure, et donc de faire, de faire progresser des élèves qui se venaient de milieux qui, au départ, n'auraient pas cette chance. Et donc ça, ça m'a habité pendant... Enfin, ça n'a été pas de longues années, j'ai fait trois, quatre ans en tout, mais euh, ensuite, je me suis retrouvé, après ces quatre années, euh, dans un centre de formation pour professeurs, mmh. puis j'ai des cours à la fac, mais essentiellement de français. Et j'ai continué... Enfin, de français, je veux dire, de, pour les concours aussi. Et donc, euh, c'est là où j'ai commencé. Alors, je, je donnais des cours aussi à l'Université américaine de Paris, enfin, qui, Red Hall, plutôt, mais Enfin, qui était le regroupement des universités américaines, avec souvent le partenariat, heureusement, du Bouffe du Nord, avec Peterborough, parce que c'était des étudiants américains. Et ils étaient assez bons. Et là aussi, j'ai compris ce qu'était, je ne défends pas du tout le système américain, mais les groupes des étudiants, quand mm -hmm. ils sont bons, le questionnement, effectivement, on a pas mal à apprendre de ça parce qu'ils sont très directs, posent des questions, etc. Et ça a été un, un vrai bonheur. Donc j'ai travaillé beaucoup sur le théâtre, avec des metteurs en scène, c'est-à-dire que j'ai compensé ce que je n'avais pas pu faire <rire> en n'ayant pas eu le courage d'être comédien. On le fait comédien. aussi, effectivement, sur certains, tous autant en tant qu'enseignant, on, on le fait. Ben oui, alors on, on, fait, on, on, mm. on tire un trait, donc je l'ai compensé ainsi, tu as tout à fait raison de le dire, et donc j'ai travaillé, je fais un lexique théâtral, avec, on a fondé une association avec deux amis enfin deux, deux femmes merveilleuses. On l'a, pouvoir de lire, pouvoir d'écrire, Jean Aubin à l'époque qui était inspiré, soutenu. On a publié des, des lexiques théâtraux, des lexiques sur le roman. On a fait, publié des études sur la cantatrice chose, sur le roi Sommer avec des amis, enfin avec un ami aussi. Et puis bon, sur, euh, donc, enfin, tout, tout, sur le théâtre en général. Et tout ça a duré à peu près... 15 ans, en continuant effectivement à chaque fois à approfondir, au point que j'étais considéré, enfin me faisait intervenir à l'inspection générale comme socialiste de théâtre. Et puis un jour, <rire> on peut donner les noms des gens qui s'étaient fort bien, Jean Plot, d'autres, Roger Gorigny et d'autres, m'ont demandé de déployer mon énergie en Seine-Saint-Denis pour défendre, parce qu'il y avait une professeure qui était souffrante, et donc et qui devait partir, et donc de prendre sa place, et en, en prépa, enfin première et deuxième année de prépa entièrement profilé la taille grecque. J'avais la chance aussi d'avoir un provisoire à l'époque qui était très bien, j'ai accepté mais je n'avais pas fait de la taille grecque depuis, enfin je ne dirais pas que je n'en avais pas fait mais c'était très loin. Il fallait que je m'y remette, que je me remette en scène. Et c'est ce challenge qui a été euh, passionnant parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que de s'y remettre par la traduction. Parce que je croyais toujours à cette idée ce qui nous arrive dans la vie, moi, c'était toujours le, souvent le hasard, parce que là, pourquoi est-on dû me demander à un moment donné Mais c'était ouais. ce défi, il fallait le relever. Donc, devenir et apparaître devant les, les étudiants comme un spécialiste de latin et grec, et ne pas pouvoir être simplement un enfin, spécialiste. Nietzsche s'en moquait à juste titre, des spécialistes. mais enfin bon, disons qu'au moins arriver avec ça. Alors... Ça s'est passé, et donc j'ai commencé à traduire mais énormément. J'ai commencé à avec une amie, des textes des textes sur l'art militaire, des textes magiques, ensuite les prières avec Paul Venn qui m'a aidé, les prières, les hymnes orphiques. Et puis ça a été de plus en plus, avec Jean-Yoyot, le voyage en Égypte de Strabon, le ciel avec des astrophysiciens, toujours avec l'idée aussi que ça ne pouvait se faire qu'à travers des regards croisés, oui, c et d'un savoir partagé. Ouais. C'est pour ça qu'on me dit « Ah, mais pourquoi tu le fais avec quelqu'un d'autre ?» Parce que c'est mieux quand on le fait avec quelqu'un d'autre. Le travail que j'aurais fait avec Jean, je j'aurais jamais, jamais été capable de le faire. Non, on apprend tellement avec les autres. Moi, par, un... mais, mais, mais, mmh. moi, par exemple, je suis arrivé devant Paul Veyt. Personne ne connaissait ce texte, il était inconnu à l'époque. Hein. Je le retrouve dans l'escalier les, les escal... enfin, <rire> du théâtre de Bodéon, enfin encore un autre lieu, enfin, bon. et, et, et on commence à parler. Parce à ce moment-là, il faisait des interventions pour Charles. Et au moment où ça. Et on commence à parler, je lui dis j'ai retrouvé un, un, manuscr enfin, un manuscrit, un, truc qui, un livre, plutôt il était quand même imprimé, mais qui est qui absolument, il n'en reste que quelques exemplaires, et il me dit oui, et parce qu'il commence à expliquer si les hymnes d'Orphée, il me dit oui, le recueil de Pergame, oui, à Berlin, et il commence à me réciter par cœur le premier poème. C'est-à-dire, c'est pour ça, il y, y a un génie chez lui, après on peut. Euh, moi, je, je l'ai adoré parce qu'il a été capable d'un seul coup... Enfin, il avait totalement absorbé le livre au moment où il l'avait lu, cette époque où encore ses mémoires, enfin ses mémoires à l'antique, je ne dirais pas à l'ancienne, mais à l'antique, où tout était là. Et donc, bon, je, je donne l'exemple de ces rencontres, mais il est évident que ce dialogue avec des vrais savants, pour le ciel et les constellations qu'on avait fait avec Arnaud Zucker sur le ciel, et la mythologie des constellations, c'est évident qu'on ne pouvait pas le faire sérieusement sans avoir les astronomes, et on avait avec nous, heureusement, enfin, euh, Jean-Pierre Luminet qui nous les avait conseillés, on avait le, le, les astronomes et astrophysiciens de l'Observatoire midi pyrénées qui étaient exceptionnels, qui passaient leur temps, et, et c'est là où j'ai compris que le latin et le grec, c'était quand même beaucoup enfin, des sbroufs dans l'établissement des textes parfois, parce que eux, passant devant la voûte qu'ils avaient, Regardait, mais c'est pas possible, il ne peut pas avoir écrit ça. Et à chaque fois qu'on refaisait le texte, on faisait l'édition des Rattesten, à chaque fois, ils avaient raison, c'était les copistes, ensuite, qui avaient déplacé les étoiles dans ciel, parce que s'il y a bien une chose que les étoiles, enfin, que les savants anciens connaissaient, c'était le placement des étoiles. Ça a été l'amour pour Hipparque, après, que bon Arnaud a édité dans une... Enfin, quoi. et ainsi de suite. Donc, Mais le travail seul, je l'ai fait pour la poésie la poésie, j'ai traduit effectivement des anonymes latins, j'ai traduit Paul Le silencière Sappho aussi, j'adorais, parce que c'était extraordinaire, d'arriver à retrouver la vraie voix de Sappho, qui n'est pas celle simplement d'une femme, que les anciens hommes ou femmes mettaient au-dessus de tout. Donc Et puis, c'est vrai, les poésies, de... et puis, pardon, les poésies de Properce que j'adorais, parce qu'il était latin et trusque, mais profondément grec, d'ailleurs dans les tournures, et euh, à l'imprimerie nationale. Et puis après, j'ai continué, mais toujours, dans l'idée que ce savoir devait être partagé. – C'est ça que j'ai beaucoup apprécié chez toi, C'est qu'il n'y a pas… Alors, je, pour la poésie, c'est vrai que je ne peux pas le faire, ça. Pour la poésie, je ne le ferai pas, mais pour tout le reste, pour tout ce que j'appelle les textes de savoir, oui. ou même plus d'ailleurs, même pour, un, euh, par exemple, là pour l'Anabase que je viens de sortir avec Annie Colonia, c'est évident que le double regard, nous a permis de retrouver le style de, de manière plus juste, le style de Xénophon, qui est pas du tout, euh, comme on le dit, en poulet, qui sont mmh. des phrases simples, sèches. On a toujours tendance à revenir à une langue préconstruite, qui est celle de la traduction, et mmh. qu'on retrouve dans les concours, qu'on retrouve même chez pas mal d'autres enfin, traducteurs encore, enfin, pas trop, mais enfin, euh, on en retrouve encore beaucoup de cette langue un peu élégante, mais faussement. Ça commence à changer, des... parce que l'éducation a commencé à changer. Ah ben ça change maintenant, heureusement. Et on vient justement à des expérimentations, quels que soient les domaines d'ailleurs. D'ailleurs, je vais dire pour Antigone, mmh. ce que j'ai trouvé très très bien dans le projet Antigone, c'est que celui qui à l'époque l'avait fait parce que, et par passion, mais aussi parce, je veux dire, pour des raisons, euh, il fallait qu'il aille vite pour des raisons alimentaires, mais par passion aussi, mmh. le Comte de Lille, c'est magistral. C'est magistral. magistral parce que... Alors après, on peut, on peut discuter. C'est vrai qu'on pourrait trouver. Mais, mais d'emblée, il est poétique. C'est-à-dire qu'il ce a gardé... Qui a l'a c'est ça. Et c'est ce que il je a... voulais sur ce texte-là. C'est ça. Et tu vois, mais c'est pour ça que moi, j'ai tout... C'est pas du... Alors je veux dire, c'est le seul qui est su... Sudor... Ah si, même si j'aime beaucoup moins Claudel, mais bon, on a... enfin, mm. comme... enfin, je l'adore comme traducteur. Enfin, c'est absolument... absolument extraordinaire. Alors là, on a... C'est un peu comme Saint-Jean-Perse, enfin, il y a cette espèce de flamboiement. Là, on est au-delà de la traduction, enfin, c'est extraordinairement, enfin, c'est une œuvre, c'est les vers qui la traduisent, c'est exceptionnel. Enfin, c'est vraiment presque un Graal. Mais, mais le comte de Lille, c'était parfaitement, enfin, il avait su saisir ce qu'était la poésie euh, grecque, oui. alors là, et pas de manière maniérée, par exemple, pour Saffo, on a toujours voulu traduire de manière maniérée, alors que Saffo était tout sauf maniérée, euh, elle était directe, direct. franche, ah, belle, tellement. et, et d'ailleurs Belle, Svelte, enfin, formait des jeunes filles, évidemment, euh, aussi, enfin, elle était, elle elle était corrège. Donc, c'est donc tout ça qui m'a amené à, à le faire, et, et, et je l'ai fait dans un endroit alors maintenant, on revient à ce goût, ça, ça qui peut donner une certaine ligne directrice. Je l'ai fait dans un endroit qui était au Rinci où à l'époque on recrutait un peu des, des gens du coin, mais essentiellement au sous Bois. Les gosses qui cherchaient, les parents venaient avec, euh, mm. euh, ne, ne lisaient pas les bulletins. Ça veut pas dire, c'était les enfants qui venaient les lire pour eux. On avait tous ces tous ces ados que je retrouve hein, aujourd'hui, c'est un de mes vrais bonheurs. Tous ces, alors il y avait la moitié-moitié, mais c'était extraordinaire, parce qu'on arrivait enfin, à les faire sortir, ils arrivaient après à passer les concours, Je les retrouve. on les retrouvait à différents niveaux, puis j'avais monté en même temps, par souci concret, bah, toujours pour l'idée de l'ascenseur social, bon, ça aurait pu être autre chose, mais c'était un cours de civilisation pour Sciences Po que j'ouvrais le samedi matin, où ils venaient très nombreux, c'est la civilisation grecque, mais appliquée à Sciences Po, et c'est là où j'étais à la fois heureux parce que c'était le moment des expérimentations des coins mais des coins n'étaient pas encore allés assez loin il avait tout fait ce enfin, qu'il avait fait, j'étais tout à fait d'accord il passait le vrai concours mais ils avaient du mal avec Paris parce que, en langue vivante, ils étaient toujours pénalisés mais, mais en histoire comme en culture générale ils avaient des notes absolument très très bonnes et c'était vraiment... Enfin, et ça pour moi c'est la plus belle chose que de les retrouver parce que je vois sur leur visage qu'ils sont... Tout, alors, J'aimerais que pour ceux qui ont choisi la voie du latin et du grec, <rire> d'autres ne le sont pas du tout. Enfin, ils ont fait cela, mais ils sont devenus conseillers, de, parfois même de ministres, de présidents de région. Je les retrouve et, et, et je sais d'où ils viennent, puisque je les accompagnais parfois dans, dans la cité. Donc, tout ça, c'est pour ça que j'y crois. Et que pour moi, c'est une chance. Enfin, l'intégration de ces adolescents, c'est une chance. C'est pour ça que je suis très hostile aux communautarisme, parce que c'est la fin tout ascenseur, et que ces filles, alors il y avait des garçons aussi d'ailleurs, mais que ces filles, que j'ai vu parfois arriver dans des conditions, une qui était d'ailleurs assez belle, mais enfin, quand même, qui avait été le matin sur le quai du métro, euh, dire, au cutter, pas, pas trop, mais quand même tout, complètement esquintée mmh, par aussi. une groupe mmh. de crétins, mmh. mais c'est aussi pour toutes, pour toutes ces filles qui pendant le week-end allaient chez, enfin pas toutes, mais beaucoup, allaient évidemment <rire> chez Carrefour, enfin, compléter, qui faisaient pourtant leur prépa. Et ça, je veux dire, on même, enfin, c'est vrai, ça, fait, ça peut être, ça peut faire un peu, euh, ça peut paraître un peu prétentieux ou arrogant, mais on m'a proposé de revenir à Louis Grand, enfin, de prendre la cagne de Louis Grand. Je ne l'ai pas prise, euh, enfin, la casse prépa de Louis Grand. Je ne l'ai pas prise parce que je me trouvais plus utile là. c'est une, une grande question qu'on se pose euh, entre enseignants, souvent, oui. de notre utilité. Ben, c'est l'utilité ouais. qui comptait pour moi. Je n'avais pas fait ce métier. Alors. C'est pas que ce soit inintéressant, c'est vrai que ça aurait été intéressant Merci. de reprendre, mais, mais d'apporter à des élèves qui sont déjà, j'allais dire, il y a toujours si quelque chose, j'exagère, je, je, mais, mais malgré tout, il y a un moment où je savais, ils étaient heureux parce qu'ils voyaient que je faisais des livres aussi, ça je le sentais, et donc ils ont besoin... Enfin, contrairement à tout ce qu'on dit, ils ont besoin d'être fiers aussi de leurs profs. Alors bon, on peut être mauvais à certains moments, mais bon, ils oui, ont besoin de ça. régulièrement. Oui. Mais ils ont besoin effectivement de sentir qu'on les porte. Mais ils ont besoin d'exemples et de ouais. modèles, alors on n'est pas... Ben, moi, je suis moins d'être parfait. Ah, c'est Oui, c'est euh... pour moi, je pense... Je pense mais c'est ça, mais on, on tâche. Et puis ensuite, ben, ça a été... Euh, ça a été on m'a demandé, mais vraiment, j'ai pas postulé spécialement, on m'a demandé, euh, pour l'inspection générale, c'est à l'époque de Langue Partais, Ferry et Darko, ça arrivait, et on m'a demandé, ça devait, ça aurait pu se faire, c'est grâce à, à Xavier Darko, et Ferry, effectivement, que j'ai été, euh, et puis d'un copain de, qui était leur dirkab Alain Moissineau, qui m'ont dit « mais est-ce que tu ne veux pas ?» parce que j'avais quand même continué en théâtre, et j'ai eu le droit à une… alors là c'est la fierté, mais enfin c'est parce que c'était plus simple administrativement à ce moment-là, aujourd'hui ça n'aurait plus été le cas, on m'a donné, le... donné un poste en, th... en enseignement artistique, théâtre, et j'ai eu un poste en, euh, en lettres, donc je suis inspecteur général des lettres, et honoraire et inspecteur général des enseignements artistiques, honoraire aussi, et là… Je... Le bonheur pour le théâtre, mais pour le le grec aussi, pour moi, enfin, ça a été d'avoir la possibilité, à l'époque, de faire beaucoup de choses. Je viendrai après, évidemment, à ce qui m'a secoué le plus particulièrement, mais en théâtre surtout, parce que c'était l'époque où on créait les options théâtre. En 2000, enfin, elles avaient été créées, mais elles n'étaient pas développées. Mmh. J'ai eu à les développer dans les prépas, et puis à consolider, évidemment, tous les bastions existants déjà, avec... Des... La chance inouïe qu'on avait, c'était les postes à profil, c'est-à-dire qu'on avait des gens passionnés et motivés. Et donc c'est un, un réseau que j'ai contribué, je n'étais pas le seul, mais enfin à l'époque si, j'étais le seul inspecteur général, mais euh, pendant quelques années. Et donc j'ai continué, continué, et ça ça a été un bonheur, hein, parce que la, dire, voir les élèves travailler, comprendre. Et ça fait sauter tous les, tous les préjugés, tous les clichés, quand on voit des élèves qui sont capables d'apprendre 200, 300 verres et qu'on est à chicaner avec les enfants. Mais dès le moment, où, mais pour la semaine d'après, oui. ou même pour quelques jours, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, il faut, euh, ils sont capables de faire beaucoup plus qu'on ne pense. Tellement. Et ça, c'est la grave erreur de cet égalitarisme stupide, de penser que même, mais même des gosses qui n'ont pas apparemment... Enfin, parce que, Ensuite, j'ai été amené, euh, parce que euh, au groupe, des, je suis resté au ministère un moment, mais j'ai bien vu que cette expérience ne me permettait pas quand même d'agir de manière concrète. Et à un moment donné, je suis parti diriger, à la demande du ministre, de l'ICEP. Oui. Et donc, qui est, pour, ceux qui... pour ce qui est l'office d'orientation, parce que c'est là qu'étaient les plus grandes injustices, c'était comment les combattre, comment faire en sorte... Mm -hmm. Alors donc j'ai participé, c'est là où j'ai appris un peu, le, le enfin j'ai appris, j'avais pas une formation numérique, il faut bien le dire, comme euh, on était nommé en 2008, mais je me suis mis, j'avais une très bonne équipe, j'ai pu recruter aussi des gens de qualité, et on a pu faire la transformation numérique de l'UNICEF. Il y a une certaine satisfaction oui. de passer à, de 500 000 visiteurs à 1 million, à 50 millions au bout de 4-5 ans. Et ça, c'est unique, hein, de, vraiment. Ça, c'était important. Mais ce n'était pas tellement ce succès-là, c'était l'idée de, de travailler sur la voie professionnelle et la voie technologique. Parce que j'ai été amené à, à aller, à rencontrer, à voir, à travailler là-dessus. Et donc, dans toutes les réunions que j'avais, à suivre le théâtre aussi, parce que les apprentis font aussi du théâtre, à Paris. Et donc, à force de les rencontrer, à la fin, ils me disaient Mais allez dire qu'on n'est pas si. Ils me c'est ah si ça, si c'est bon. toujours, et, toujours et, pénible. Et, et, et sincèrement, ouais. là-dessus, là c'était à chaque fois une sorte de drame parce qu'ils pigeaient très bien les choses, donc on faisait. Donc on favorisait les voies qui permettaient. Mais fondamentalement, ils mettent 2-3 ans à se remettre de cette orientation. Et si ensuite il n'y a pas quelque chose qui leur est proposé, qui leur permet de reprendre, ils s'installent dans une frustration beaucoup plus tard. Mais pendant toute cette période, jusqu'à 20, 23, 22, 23 ans, tout est encore jouable. Mais il faut leur, mais il faut leur proposer de vraies passerelles, ne pas les envoyer euh, les mettre en sociologie quand ils viennent de la voie professionnelle. C'est pas là contre la sociologie, mais là où il y a des places, alors certaines facs le font, mais tout mon combat, c'était, à l'ONICEP, c'était un combat orienté là-dessus. Parce que euh, L'orientation, c'est là qu'on voit les plus grandes inégalités. Et ce qui m'attriste aujourd'hui, enfin, c'est ces inégalités, euh, voilà. Ces égalités, je veux dire, qui sont plus criantes que jamais. Oui. Et puis après, ça a été un dernier, un dernier rebond. Après, à un moment donné, euh, je suis décidé de. J'avais fait le tour, j'arrivais quand même à un âge presque canonique, j'arrivais presque à l'âge de la retraite, et j'avais été en mission en Polynésie. C'était pas pour les avantages, parce que le poste de Polynésie n'était pas un poste d'inspecteur général, donc je, je, y a pas, je le dis, même parce que ce n'était pas un avantage financier particulier, mais j'avais sympathisé beaucoup. Enfin, je m'étais senti presque en fraternité avec eux. Et, et j'ai tout envoyé promener, je suis parti seul, comme vice-recteur, enfin j'ai été nommé, le ministre a bien voulu, Vincent payon à l'époque, me nommer. Et mmh. donc, euh, je suis parti, et là, j'ai été en famille pendant deux ans. Parce que quand je suis arrivé, je jure que c'est vrai, c'est imaginable, il y avait les gens, de la, les gens à l'aéroport, alors ça, ils aiment accueillir, c'est vrai, il y a ce bonheur, c'est gentiment, mais ce qui était extraordinaire, c'est que j'avais les vieux sages, les vieux savants de l'académie thaïtienne, qui sont qui sont vraiment dépositaires, et puis qui connaissent vraiment bien le Maori, etc. Il y a aussi des linguistes comme Jacques Bernodeau, mais enfin, eux aussi étaient étonnants. Ouais. Ils m'attendaient pour dire, Pascal, maintenant, il faut qu'on fasse un livre, parce que j'avais fait les mythologies de le nord et il fallait faire avec eux et avec leurs savants, mmh. parce qu'il y a du savants autant. autant enfin, il ne manque pas de... Enfin, je veux dire, que ce soit les grandes écoles, ça, les Polynésiens les font sans, sans aucun problème. Donc, il y avait quand même une intelligentsia qui était là, et, et d'emblée, c'était la famille. On ne va pas t'appeler vice-recteur, parce que ça, c'est un mot abominable. D'abord, il y a vice, et puis il y a recteur, ça, on n'aime pas. Mais donc, on t'appelle Pascal. Et, et, et ça a été vraiment un, un moment au point... Euh, enfin, même, je peux le dire, c'était tellement puéril, cette vision de Paris, grotesque. Parce que j'ai été invité euh, chez... J'ai l'ex-femme de Thémarou pour parce que je louais là. Mais on, on me croyait, on, enfin, pas corrompu, mais disons, passé à la. Pas, pas corrompu, parce que c'est pas la corruption, là. C'était engagé politiquement du côté des indépendantistes, ce qui n'était pas le cas du tout, parce que c'est compliqué. Les indépendantistes en Polynésie, c'est quand même les grands propriétaires terriens, anglo-saxons, donc c'est pas du tout si simple. Simplement, c'était l'amitié, on était reçus, j'y étais. Bon, il n'y a pas eu d'histoire, au contraire. Après, j'étais très proche euh, bah, du changement si, il y a eu une bagarre là-bas, forte, mais je n'étais pas le seul, Floss bonké Il était, je l'ai connu assez bien, mais il était, il, il était tellement malin, ça c'est vrai, malin, mais retort, et ça n'était pas possible. Donc, il y a eu un moment donné, alors que Paris croyait absolument, il y a eu un changement auquel on a participé. Enfin, j'ai pu. Enfin, moi, j ai, j ai, j ai, je ne pouvais pas accepter qu'on bâtisse, enfin, qu bâtisse des lycées sur des terrains. Enfin, bon, il y avait une corruption évidente. Et, et puis, Edouard Fritsch est arrivé, et voilà, la, tout, ça, tout ça dans un climat que Paris ne comprenait quasiment pas. Tellement ils étaient sur des images archétypales. J'ai pu en parler après avec les plus hautes autorités, mais pff, oui, ils n'ont pas... Ça a, ça a été aussi une expérience sur ce que peut être la France à l'étranger, et pff, le déni, le déni d'une réalité où on contrôle encore la Polynésie par tout un commissariat enfin, qui date. Enfin, je, suis... <coughs> je pense que... Je dire... Enfin non, je veux dire, c'est pas... Et puis il y a plein d'images de préjugés. Euh... Non, c'est veux dire, les peuples du Pacifique, Ce sont des peuples absolument merveilleux, avec une civilisation hein, qui est millénaire, enfin plus que terrible millénaire. C'est vraiment important. Enfin, je veux dire, mon cœur y est resté. J'ai dû rentrer pour des raisons. J'étais parti pour y rester toujours. Je suis rentré parce que, malheureusement, ma fille aînée, bon, est morte, et j'ai compris la distance enfin, d'un accident terrible, et donc, euh, pendant que j'étais là-bas, rentrer, on ne rentre jamais dans la soirée, parce qu'il faut attendre qu'il y ait l'avion, il faut après 26 heures de vol, en tout, enfin 24 heures, jusqu'à c'était j'ai compris que j'étais à l'autre bout du monde, donc voilà. Mais ensuite, j'ai repris, euh, bien que honoraire on m'a demandé de faire un rapport sur... Euh, les humanités au cœur de l'école. Alors, les humanités, qu'est-ce que c'est Parce que ça a un sens large. Oui. Ça, Alors, et mais huma... là, ça a un là, sens les, très précis là, aussi. Là, c'était le latin et le grec, oui. en fait. C'était le latin et le grec, mais avec cette idée qu'on ne sépare pas, et c'est toujours ça pour moi qui est essentiel aujourd'hui, je vais le dire clairement, on ne sépare pas le latin et le grec de l'apprentissage du français. C'est absurde. Alors, je ne veux pas de, devant toi qu'il sait me moquer des dérives de la grammaire, de la grammaire française. Je veux dire qui est qui a perdu la tête. Mm. Je, et pourtant, en tant que linguiste, je peux dire que j'apprécie les théories de Enfin, je, je lis avec bonheur les choses, mais, que, comme l'a très bien écrit Todorov, on ne rebasarde pas aux élèves ce qui est fait pour être travaillé comme hypothèse à la fac. Et, donc, et nous, on a encombré l'enseignement secondaire de notions. Parfois, je me sens presque coupable pour avoir à certains moments, parce qu'on aime bien employer certains mots, mais, là, mais enfin, ça, ça va faire quand même plus... 20-30 ans que je ne peux plus entrer dans cette plaisanterie sinistre, où un élève ne sait plus ce que c'est qu'un complément d'objet, enfin des choses très simples, parce qu'on peut discuter à l'infini, est-ce que c'est un complément d'objet, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, est-ce qu'un verbe d'état, c'est un verbe d'état, je ou pas suis entièrement d'accord, mais, mais, mais la, pas la base lieu. de compréhension, elle doit être simple, pour construire après, pour affiner. Mais absolument, là c'est un des drames qu'on connaît, alors les parents essayent de se rabattre sur des méthodes simples, mais comme on continue j'allais dire à, à sortir des anneries, enfin des anneries, des choses qui ne sont, sont pas elles sont complexes. Elles sont... elles sont pas. C'est pas le lieu. Non, non. c'est des âneries pour moi dans la mesure où on veut. F... Je veux dire, dans les pays anglo-saxons, pas pour les prendre en modèle, mais en Italie, c'est pareil. On, on a une grammaire d'usage simplement jusqu'à euh, jusqu'au niveau du bac, et après, on commence à réfléchir sur la langue, et c'est intéressant. Nous. On veut faire, parce espèce de maladie instinctive, on veut faire des élèves, des gens capables d'analyser les théories de l'aspect. Enfin, c'est hallucinant. Alors aujourd'hui, on en est à un point tel qu'on ne sait plus... Enfin, les, les, les agrégatifs ne savent plus ce que c'est qu'une relative, distinguer le que relatif du que... Qu enfin, je veux dire, et ça, au lycée, on n'en parle même plus. Est-ce qu'on peut parler, me demander un jour, un inspecteur encore en troisième de complément d'objet Enfin, on en est là. Alors... Les élèves, pourquoi les inégalités Parce que les élèves qui sont effectivement avec des parents qui leur expliquent ou qui leur traduisent, ou comme on le fait, je donne un exemple simple. Une collègue euh, qui me le confiait à louis Grand. chaque année, elle a pour tâche, pendant les huit premiers jours, de prendre tous les élèves et de leur faire uniquement de l'analyse logique et syntaxique intelligente, bien sûr, mais de les remettre à flot pour qu'ils puissent être opérationnels. Dans les langues vivantes, parce que ça n'est pas vrai que les autres langues vivantes ont évolué comme nous. Donc ça, c'est encore une fois, j'allais dire, un de ces éléments qu'on devrait, enfin, on devrait pour une fois dire qu'il y a une grammaire d'usage et éviter d'étiqueter de manière grotesque chacun se battant pour sa chapelle et en revenir. C'est pas être réactionnaire, c'est donner aux enfants, enfin, ne pas brider les enfants dans leur expression, mais au contraire travailler sur la maîtrise syntaxique alors le latin et le grec là dessus on le sait par les enquêtes de l'ADEP qui l'ont montré très clairement euh, à l'époque en 2015 quand le latin et le grec ont été supprimés enfin commencé à mm -hmm. pouvoir être supprimés on a un peu caché la partie de cette enquête mais qui était très réelle c'est que dans les quartiers, enfin, comme ouais. on peut dire, dans les zones prioritaire, il y a plus de prioritaire, c'est 40% de plus d'élèves qui s'en sortent quand ils font du mais Et qui partent. Et là, ça a été étudié sérieusement, parce que l'ADEP est quand même, j'allais dire, ils sont sérieux là-dessus, les enquêtes sont, sont bien menées, c'est des gosses qui viennent tous du, enfin, des mêmes quartiers, enfin, je veux mm -hmm. dire, dans les mêmes conditions. Et donc, il y a bien une réalité, parce que ce qu'on ne veut pas accepter, c'est. Autant je suis partisan de montrer tous les métissages de, de, du français au cours du temps, et il y en a avec l'arabe, avec d'autres langues, avec l'anglais, mais fondamentalement, les langues classiques de l'Europe et de la France, c'est le latin et le grec, à 80 au point même qu'on produit encore des mots. Donc ce n'est pas un combat d'arrière-garde, c'est montrer que c'est par la confrontation du latin et du grec qu'un élève comprenne, comme je donnais l'exemple pour le créole, c'est montrer comment ça fonctionne, en latin, si on fait de l'allemand, on va mieux comprendre les déclinaisons. À chaque instant, et le sens des mots. Voilà, c'est surtout ça. C'est euh, ce qui m'a fait le plus mal au cœur. C'est pour ça que j'ai fait le rapport, enfin, que j'ai été heureux de le faire. Alors, le rapport Le rapport sur, sur le rapport PISA, ouais. euh, enfin, le, le, le rapport PISA qui est toujours valable. C'est qu'un élève français à 10-11 ans, ouais. c'est terrible, va mettre 5 à 6 fois plus de temps, enfin, ou lire plutôt, non, c'est plutôt l'inverse, c'est va, et, et c'est terrifiant, Lire, comprendre, dans le même temps qu'un autre élève d'Europe, on est dernier, hein, derrière Malte, mm -hmm. et donc va mettre... Non, il y a Malte qui est derrière, c'est tout. Et donc, <rire> va mettre, j'allais dire, euh, euh, dans le temps qui est donné, va bah, lire une page, parfois qu'une demi, et la comprendre, en restituer la compréhension. Mm -hmm. C'est des tests sérieux, là. C'est pas, pas des choses... C'est vraiment des évaluations de fond. Et pendant qu'un élève, évidemment, euh, les autres pays, en lit 5 à 6. Ça veut dire, mais parce que, là aussi, on a banni la lexicologie qui est passionnante aussi, des programmes, le sens des mots, l'implosion d'un mot, faire voir comment il vit, sa famille, enfin, tout cela, le, le, le, le, le grec peut l'expliquer oui, très sais. simplement. Enfin, Tous les élèves, mais même des mots comme, euh, comme un, un mot, moi, mes étudiants qui ne comprenaient pas, je me souviens toujours, ils étaient sidérés parce que expliquer métaphore. Alors métaphore peut paraître un mot complexe, mais quand on explique que c'est une métaphore transportée à côté et que, par exemple, le sens est là et qu'on va le porter vers un autre mmh. sens, hein, eh bien, tout de suite, il voit bien ce qui se passe. C'est une, une compréhension simple. ce secondes, je vais vérifier si on tourne et après on va passer Pardon. à la difficulté de la vie. On est tout bon. Alors... Oui, non, je, trouve ça passion... je trouve ça passionnant. Non, mais écoute, c'est un bonheur de parler avec toi. Mais maintenant, je, je pensais être tranquille, mais <rire> il y a une chose qui reste. Je pensais être tranquille et pouvoir revenir à mes chères oui. études, comme on dit. Mais ça n'est pas possible, parce que même s'il y a beau, eu beaucoup d'avancées ces dernières années, il y en a une qui est celle qu'évidemment euh, Najat a mis en place, qui est celle... — De l'absence totale, j'allais dire, de dotation horaire réelle qu'on essaye de compenser aujourd'hui, mais pour un certain nombre d'options. C'est-à-dire que les options n'étant pas fléchées, à l'heure actuelle... — Non, Fléchées, ça veut dire pour... Euh, — Pour les pas, gens comprennent, dire... ouais. c'est que les gens qui font une matière, par exemple un parent, les hum. gens ne savent pas. Un parent croit naïvement que, bon, mais il y a trois heures, par exemple, ou deux heures, je ne sais pas, pour, euh, mettons, aller trois heures, parce que c'est souvent trois heures, pour telle matière. Mmh. Eh bien, dans les options fléchées, ces trois heures, on demande au chef d'établissement, qui n'est pas le coupable, parce que là aussi, parce que l'autonomie, elle peut être intéressante. Mais le problème, c'est qu'on ne lui donne pas, pour, euh, trois heures pour faire euh, du latin, par exemple, en quatrième, comme les textes le prévoient. Non, on va lui donner... Trois heures pour le latin, 3, avec l'heure de musique, avec l'heure. Enfin, il y a trois, quatre matières qu'il doit. Enfin, le dédoublement, je ne sais pas. C'est ben ce pour ça que les parents ne comprennent pas pourquoi parfois c'est tellement la foire d'empoigne entre les enseignants. C'est tellement le moment extrêmement crucial parce qu'en en fait, c'est des choix. De, enfin de principaux, de proviseurs d'attribuer telle ou telle matière et oui, ils sont pris au piège ça. ils sont pris au piège et des on systèmes en une détestation mutuelle alors qu'on ne devrait pas on devrait avoir comme Antigone un amour mutuel, point, hop, c'est réglé oui, mais ça, ça n'est plus possible parce que, au lieu de dire que. non, mais parce que c'est l'incapacité à choisir il y a un moment où on doit se poser la question, il faut faire des choix donc les parents, effectivement, ont le sentiment qu'il y a des horaires, ils ont été habitués, eux, formés à des horaires qui sont toujours les mêmes. Oui. Or, euh, ces horaires sont aléatoires. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, pas partout, c'est vrai. Euh, pas dans le privé, qui peut souvent compenser avec, euh, en prenant en charge les heures complémentaires. Mais disons que l'enveloppe horaire donnée au chef d'établissement, face à une multitude d'options, leur interdit quand même de faire des choix euh, de, de, de, de, des choix radicaux or et et ce n'est pas simple pour eux parce qu'ils ah oui. sont sollicités de tous les côtés donc c'est loin, loin de moi l'idée de leur faire porter euh, euh, le chapeau dans cette affaire simplement ce qui a été introduit par Najat est extrêmement dangereux parce que euh, finalement euh, tout est sujet à appréciation et, et il n'y a pas de choix réel pour ce que sont les apprentissages. Or, pour ma part, je ne pense pas qu'on puisse apprendre réellement une langue en une heure ou une heure et demie non, par semaine, vraiment, au lieu des vraiment. trois heures qui sont données. C'est le cas pour le latin et le grec, bien souvent. Alors, il est vrai que depuis Najat, de grands changements. Enfin, là, par exemple, on vient d'avoir la chance de voir corriger. On parlait du rebondissement, mais ça rebondit mmh. puisque le ministre vient de créer euh, Mare Nostrum, ce qui va permettre de redévelopper effectivement des Alors, classes… qu'est-ce que c'est exactement Mais, Mare plus... ce, seront, ce seront des classes où nous pourrons avoir des élèves qui travaillent, bien sûr, les langues vivantes, sur des projets, ce sont des projets okay. avant tout Mare Nostrum, enfin des projets à l'intérieur de, mm -hmm. euh, de l'établissement, euh, qui vont mettre, enfin, c des, parce qu'il y a des établissements, il y a plusieurs classes évidemment, qui vont travailler sur, euh, en latin, en grec, mais en lien avec l'anglais, en lien éventuellement avec une langue régionale, s'il y en a une. C'est-à-dire, c'est de faire fonctionner à fond l'intercompréhension linguistique. Et puis, évidemment, alors qu'au départ, on avait lancé des classes méditerranées, mais qui étaient liées uniquement à l'arabe, et les parents eux-mêmes trouvaient que ça faisait ghetto à la France, oui. avec la, Et c'était les parents, je dire, d'origine, euh, euh, évidemment, euh, arabe, enfin français, mais arabe, bien sûr, mais qui trouvait que c'était aussi, qui se plaignait du fait qu'il bon, fallait d'autres langues. Donc, euh, ce sera bien sûr aussi bien l'arabe, mais ce sera aussi euh, l'italien, ce sera aussi, enfin, je ne veux pas énumérer, ça va dépendre des lieux, mais c'est ce travail qui va se faire autour de projets, alors de projets qui pourront être artistiques, de projets qui pourront être numériques. Enfin... Du moins qu quelque chose de tangible, et où les enfants, enfin les enfants, oublie, euh, où les élèves voient le... L'aboutissement, c'est-à-dire l'objectif, oui, ouais. ça permet de tenir et ça permet d'avoir une concrétisation pour eux, de se dire qu'en fait, c'est pas que du scolaire, c'est pas qu'inutile, en fait, et qu'il y a bien vraiment sûr. une... J'ai complétion, mais pas du tout, mais qui est vraiment une, une réalisation. Oui. Et franchement, ça serait ça sera bien de revenir... Il y, aura, il y aura des réalisations, bien sûr, dans les classes Marais-Nostrum, ce sera mm -hmm. le principe même. Il y a également... Alors... Il y a une autre décision qui me paraît très importante, qui est celle de l'introduction du latin en voie technologique. Moi, je fais partie de ceux aussi qui continuent mm -hmm. à se battre pour remettre la philo, j'allais dire, en voie professionnelle. Pour les voies technologiques, ça n'était pas fait. Maintenant, ce sera possible. C'est-à-dire que les élèves de voie technologique pourront avoir un enseignement de latin. C'est important parce que c'est dire aussi... Que ce qui est considéré d'ailleurs comme élitiste, de manière aberrante, parce que dans les, dans les banlieues, mais même si les gosses sentent qu'ils apprennent quelque chose qui est important, qui est à l'origine d'une civilisation, enfin d'une enfin société, d'une culture plutôt, eh bien, euh, c'est quand, quand même le partage pour tous. Je veux dire par là que, que dans le lycée technologique, un élève puisse s'intéresser au sens des mots, enfin, c'est aussi l'aider à être meilleur en français. Oui. Et oui. c'est l'aider. À chaque fois, c'est. Comment leur donner davantage de moyens en français, élargir leur lexique par la connaissance mm -hmm. d'une famille de mots Enfin, Je dis toujours, donne toujours cet exemple, je le redonne, qui est assez classique, mais un élève, mm -hmm. un jeune élève, non, scrupule, c'est compliqué à expliquer. Quand on, oui. quand on lui dit en latin scrupulus, <rire> <rire> le petit caillou dans la chaussure, <rire> bon, et, alors, et le latin est très concret. Je veux dire, on peut à chaque fois trouver, alors il n'y a pas que ça, il y a bien sûr les mots concepts qui sont fondamentaux c'est tous les mots qui nous façonnent aujourd'hui avec lesquels on parle de politique de guerre aussi enfin tous ces mots ont été forgés par le latin grec ne l'oublions pas donc c'est faire c'est approfondir dans le temps leur connaissance et il y a aussi alors une mission académique qui va être créée pour éviter que euh, les heures ne soient pas données de manière trop aléatoire. Donc les missions académiques dans chaque académie devront veiller à ce que ne se produisent pas. des. des Mais ça va pas être simple, c'est un long combat, c'est pour ça que ça ouais. va être un long combat pour rebondir après ce qu'a fait, euh, et je le dis parce que ce qu'a fait Mme Elkacem qui est inadmissible. Blanc, très, <rire> très factuel, oui. Ça nous a mis Donc dans un une, long dans combat, une mais difficulté. On voit aujourd'hui, en fait, j'allais aujourd oui. dire une lumière, mais la victoire ne sera réelle que le jour où, on ne dit pas qu'on euh, pourra arriver à tout, mais qu'au moins on ait euh, le, pour, euh, un choix, un choix qui soit un choix européen, oui. parce que le ministre l'a dit, c'est la défense européenne, parce que tous les pays européens ont quand même des formations solides, nous, on ne peut pas continuer avec des horaires qui sont à la carte. C'est pas possible. Alors, je veux dire, ça ne veut pas dire en faire faire... Mais enfin, c'est... C'est pas plaider pour. Euh, c'est pas un lobbying. C'est que si c'est utile, il faut le faire. Et moi, si je suis si heureux d'introduction en voie technologique, c'est parce que c'est le signe, ouais, ce, ce à quoi je crois, c'est que le latin et le grec sont pour tous. Je fais partie de ceux qui l'ont cru et qui l'ont porté. Il y en a plein d'autres qui le portent enfin, aujourd'hui. Et, et, et ignorer cette dimension, euh, cette dimension, j'allais dire, euh, altruiste euh, du latin et du grec, c'est grotesque. Ce qui me fait penser, tout ce que tu dis là, sur le fait de te battre, parce que visiblement sur tout ton, enfin, ce parcours de vie qu'on a fait rapidement, euh, il y a ce, cette thématique du combat et de la lutte et de l'engagement bah, tribunes libres, son... j'ai fait, ah. fait une tribune libre sans Racine et sans aile, bien sûr. Et on pourra la refaire s'il faut un jour la faire. Enfin, je veux dire, si jamais mm -hmm. on revient à cette situation, parce que on ne peut pas, enfin le déni est quand même un mal français, on, on, on ne peut pas Daigner comme on l'a fait dans le primaire parce que l'un des problèmes pourquoi est-ce que comme je le disais tout à l'heure les élèves ont tant de mal à comprendre c'est qu'on ne forme pas alors si il y a quand même des, des professeurs des écoles qui se forment avec Romain Renucci on est allé même par le théâtre essayer de faire comprendre le sens des mots on est allé ensemble c'est assez merveilleux il y a des expériences il y a des choses qui se font mais de la manière la plus générale il n'y a pas de formation suffisante sur le lexique, ni même, et quand je dis lexique, c'est faire comprendre, faire sortir les élèves ce n'est pas dire simplement dans un cours, après un texte, ben là, ce mot veut dire ça, non, c'est voir comment ce mot est sème dans d'autres langues, c'est voir ce mot, quelle est sa racine, qu'il garde le souvenir de l'implosion originelle du mot, et à chaque fois, et à chaque fois, il s'en souvient, moi ouais, je oui. sais que mes, mes élèves, mes étudiants... Et, et, et, mais on a chassé cette étude, comme le dit très bien Jean Pruvot, on, on les a chassés, effectivement, du primaire en particulier. Alors sans le dire, mais c ce structuralisme, ce simplisme, je dirais strictement synchronique, est mortifère, parce qu'on a besoin de comprendre comment les choses se sont faites. C'est pas faire que de l'étymologie, bien évidemment, mais, en Italie, c'est impensable de dire qu'on ne va pas essayer de travailler sur le sens originel du mot et ce qu'il est devenu. Alors, on avait fait un sondage, je le dis, parce qu'on on, on a quand même le chic en France pour faire ce que les élèves ne veulent pas. Et donc, et ne pas faire ce qu'ils veulent. On a fait un sondage d'ailleurs, oui. quand on a voulu lancer un lycéum, parce que c'est obligatoire. Qui est pas, une plateforme est, euh, est la, fantastique la, sur, le sur le monde antique, même large d'ailleurs. Oui, oui, on a essayé, donc, de, et mm. on voulait quand même avoir, hein, le ministère a tenu à ce qu'on fasse un sondage. ça s'est fait dans la banlieue, ça a retrouvé plein d'autres ouais. endroits, auprès des ados de 12-13 ans, pour voir un peu ce que, quels étaient leurs choix au collège, dans les collèges. Et donc, arrivé en premier la mythologie, et en second, oui. l'histoire des mots. C'est-à-dire qu'ils adorent qu'on leur raconte oui, l'histoire des mots. Oui. Et, et ça, dans des coins qui sont des quartiers, enfin, où il y a quand même pas mal de quartiers, était pas, on n'était pas, j'allais dire, dans septième, septième arrondissement. Ils veulent comprendre, le monde. Ils veulent comprendre ouais. et ils ont l'impression d'avoir un pouvoir, on leur mmh. donne la possibilité de comprendre, et de leur donner une explication, et puis, et, puis, on, et puis ça peut se faire sous forme de jeu, enfin, on le sait, mmh. à Lyon, vous le faites, non. Et ça, c'est un travail de fond, on doit le faire tout le temps. Parce que c'est comme ça qu'on enrichit le lexique des élèves et on enrichit leur culture. Mais pas, le, mot, le mot rayonne, il n'est pas tout seul. Hein. Et Même à la limite, je dirais de manière provocatrice, on peut entrer dans un texte par un mot concept qui va permettre de voir apparaître tout le texte. Hein. Si, je, si je prends euh, euh, le mot de violent, en fait, si je prends des mots très forts, euh, c'est évident qu'on va retrouver... Moi, je, prendre le mot démocratie, évidemment, mais non. sans mais aller, prendre, sans, de, prendre trop mots facile... Mots, oui, non. qui Merci. sont d'actualité, mais en fait, ils n'ont ils ont jamais cessé d'être d'actualité. Ils n'ont jamais cessé. c'est ça. Ouais, ça, en fait. C'est réactualiser leur sens en leur faisant comprendre d'où ça vient, pourquoi. Et ce qui n'est pas inintéressant, c'est que c'est aussi... Je n'en pas le mot racine, parce que je ne crois pas comme Bettini ou racine, mais je crois que c'est quand même fondamentalement les matrices de l'Europe avec l'Inde européen enfin, Alors, après, bien sûr, on peut vouloir enfin, j'allais dire la façon dont l'Europe s'est faite, mais elle s'est faite comme ça, avec un métissage, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est à ce point vrai que les autorités de la langue française, chaque année, ajoutent à peu près... Euh, du la, avec du latin près, près de mille mots, enfin c'est des chiffres incroyables, euh, de nouveaux mots chaque mm -hmm. année en latin pour l'informatique. Et alors, mm -hmm. je ne dis pas pour le grec, hein, en médecine, biologie, enfin, etc. Enfin, voilà. D'où l'idée de travaux qu'on mène, le nouveau combat, c'est le lex, travail sur le lexique avec, des scientifiques, avec les profs de, de, de, non seulement de, lexique, enfin, de séries technologiques qui travaillent sur la biologie. C'est d'essayer de faire comprendre des mots comme métabolisme, métastase, or en les mettant en contexte dans l'Antiquité et aujourd'hui. Ce, tra ce travail est un travail de longue haleine, mais là-dessus, la France a besoin... Alors, ça a été lancé, donc il y a beaucoup de choses positives, mmh. mais on est au milieu du dé. Et moi, ben, c'est vrai que là, je passe et j'aimerais... <rire> voilà, mais en tous les cas, euh, merci pour... Euh... Comme ben je voilà. te remercie aussi parce que c'est alors on pourrait parler longuement sur ton oui. sur tout ça euh, en tout cas c'est vrai que ta passion enfin, vraiment la passion qui t'anime celle de la transmission et, le, la fait... et le fait, fait c'est ouais, le... vraiment ça hein. et surtout que tout le monde arrive à, oui. à comprendre à être à avoir les armes suffisantes pour pouvoir se défendre dans un monde enfin pour le comprendre c'est tellement est... important c'est essentiel et je dois dire oui. que quand je vois et quand je vois par exemple, j'ai cet exemple de collègues engagés qui sont là en début d'année avec des classes où on a mis trop d'élèves en difficulté. Et donc, parce qu'en fait, il faut aussi savoir qu'il y a des seuils, on ne peut pas faire comme on le fait souvent. Et donc, ils voient au début d'année, et je parle de gens vraiment engagés, motivés, ils voient à peu près en début d'année une quinzaine, 20, enfin sur les 30, qui vont vraiment pouvoir continuer très loin dans des coins pas simples. Hein. Et puis en fin d'année, si la classe, si j'allais dire le nombre d'élèves qui sont en difficulté réelle, et il y en a beaucoup, c'est-à-dire la sixième, c'est un vrai problème, le collège sont trop importants, c'est mathématique, enfin, je veux dire, tout le monde le sait, ce n'est pas une question de quota, mais c'est une question de pourcentage, on ne peut pas dans certaines classes, alors il y a des endroits où on n'y arrive pas, et alors dès qu'on dépasse les 50%, il n'y a plus que un ou deux élèves qui peuvent effectivement continuer des études de manière solide, et, et ça n'est pas juste parce ouais. que parmi eux, il y a une foule d'élèves qui pourraient s'en tirer. Il y a, des, s y a des, des tels talents des tels que talents, je vois gâcher qui, et à chaque fois, j'en parle avec mes anciens élèves, ou avec. c'est le gâchis de compétences. De compétences. Ouais. L'orientation m'a montré à quel point ce qui était incroyable, c'était le gâchis des compétences chez des adolescents qui avaient quelque chose à dire. C'est vrai que les apprentis ne sont pas ce qu'on en dit. tellement.. C'est vaste. C'est fou. Ils sont capables de jouer des pièces de théâtre. Là, c'était penses à une pièce de Shakespeare que j'avais vue avec… enfin d'autres aussi, mais enfin… Il faut… Ah, enfin, je veux dire, on est plein d'idées toutes faites. Et ce que je veux dire de, de plus regrettable, c'est l'expression « vivre ensemble », parce qu'on ne vit pas ensemble. C'est pas bien sûr que tout le monde est d'accord Il faut vivre ensemble, mais, mais elle, est, elle, est, elle, est, elle est viciée parce qu'on ne vit pas ensemble, on n'éduque pas ensemble. On commence seulement maintenant à, à vouloir mettre… Enfin, je pense qu'il faut des lieux où des, où des, où des élèves de la voie professionnelle soient en contact, euh, avec des élèves de la voie générale. Et de la ce voie tâche de et il ne faut pas, pas faut pas élever des jeunesses, non, il n'y a même plus de service militaire, enfin il n'y a même plus. Alors après, ça c'est un thématique. Il faut qu'il y ait... Qui il, qu il, il faut discuter. Ce n'est pas forcément un brassage, mais c'est au moins des activités communes qui puissent mm -hmm. assister à certains cours. Certains ont fait des brassages, moi j'en fais depuis très longtemps. Il y a, dans ce sens, qu'on crée des lieux autres dans les lycées. Alors c'est vrai qu'il y a la région la région Île-de-France, mais aussi la région des Pays de la Loire travaille là-dessus, sur d'autres lieux, le CDI comme véritable ruche du, euh, de, de l'établissement. Enfin, il y a des évolutions, mais on est très très lent, et moi, oui. ce qui me fait de la peine, c'est d'arriver à mon âge et de me dire que je ne verrai peut-être pas l'aboutissement. Alors, euh, voilà. on ne sait pas, et en même temps, tu as tellement d'envie et tellement de projets dont tu viens de parler là, pour les années oui. futures. Euh que je pense que oui, ça va changer. on va doucement arriver à changer les choses, puis même cette génération-là... Ah ben moi euh, oui, je veux le croire, je veux ouais. y croire, bien sûr. Ah ben non, mais si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. Je veux le croire, simplement, j'espère qu'on saura prendre les justes décisions pour s'appuyer sur tous ceux qui en ce moment... et je parle parle du terrain parce que le reste m'intéresse pas c'est-à-dire c'est pas de la démagogie mais c'est tous ceux qui sont à l'œuvre là mmh. ces, ces profs fantastiques qui, se, qui quand même sont en train de pas tous mais il y a quand même une bonne partie qui s'investissent si on arrive à, à, à, à les reconnaître parce que ça aussi on ne les reconnaît plus il y a un manque de reconnaissance mais depuis très longtemps enfin je veux mmh. dire si on arrive et ben oui tout est possible tout est possible merci